18h30 normalement le premier match. 18h30, bah faites le à l'avance, à la limite. <rire> ah oui, normal, euh... quoi euh, comment ça faites le à l'avance Bah on le fait maintenant <rire> C'est quoi un tituas déjà C'est, on est tous ensemble. Toi tu veux jouer Parce que tu ouais. t'aimes pas commenter toi. Non Toi t'aimes faire mumuse toi. Hein voilà, donc moi je vais jouer avec les mecs. Ouais, euh... voilà et je te note. Et, euh, tu... et vous nous notez. Remember it. Je serais bien allé à l'airsoft avec toi, cela dit, parce que c'est vraiment juste à côté de chez toi, je peux pas faire mieux quoi. Ouais, si, tu aurais pu faire mieux un petit peu. Mais, mais un peu dès de plus que même. tu sors dans ton jardin, tu fais un vlog. Arrête tes s'il te plaît. Je te propose de venir te chercher jusque dans devant chez toi, dans ton jardin. Je, bah, je viens avec la M4, on va dans ton jardin qui fait euh, 16 minutes. Viens, et <rire> ah, tu me dis, tu... ah, tu m'as touché. Ouh. <rire> bien on va prendre un goûter après. <rire> J'ai trop envie ouais, de venir, d'empêche ouais. pour te défoncer la en plus, en ce moment, je joue la fenêtre ouverte et de la rue, tu peux, tu peux me styper, <rire> je pense. <rire> ah, ce serait tellement bon t'es si là, tu... On y va. Salut à tous, cool, tic et tac sont de retour, mortels, so cool. Hey, Hey, Non, non, mais là... Non, non, non, non, non, non... Tu streameras sur quelle chaîne pour la Louvard On sera sur la chaîne de XP C'est vrai que j'en ai pas parlé. C'est la Belgique, hein. Pas s'attendre à. Je les aime bien les de fruits. Je leur un tweet là. Arrête, je... attends, et arrête de, fait de te moquer, j'y suis dans une semaine moi. Mais oui, oui What the ah, fuck Mais on dirait une vieille sorcière dans un Disney quoi. Ça n'a ouais, rien à voir avec euh, un pêche, belge. Une vieille sorcière. Mange-moi ma <rire> you know, pas mes belles délèges Une fruits Il est vous auriez pas vu les 7 Une Oh mon miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle une fois <rire> C'est la version belge. <rire> oh my god. Ah, vous assistez au meilleur duo du, du, oh du, du game. Oh princesse, la princesse, la belle princesse. Je vais l'emmener sur mon cheval blanc. Je vais Let's go Bon du coup on suit une personne, nous n'allons pas euh, en vocal avec eux. Et on le note. On va voir qui Est-ce que... Est-ce que c'est pas parfait que d'aller voir the one and only Allez Ok, est-ce que ça parle Qu'est-ce qu'on fait là On drone Ok Petit setup sur le côté, ok Ok, il fait shake, il fait shake Ah, la façon dont il a décalé... Oh là là là là là, là les réflexes Voilà, voilà, là j'aime bien. Attention, attention quand même. Bien joué les flashs. Oh là là, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça Ok, ça passe. Oh, le bruit de cette arme est quand même extrêmement sexy. Oh là là là, là fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe, Mary. Ok, ça drone, ça parle peut-être. 2v3. Ouais, mais là ils sont perdus et voilà, le setup s'effondre. Il oh, y en a un contact à droite, il le sait pas. Mary va jamais droner. Il va se faire buter et il va se plaindre. C'est ça qu'il va faire. Non, non, non, non. Bon, ben ouais, mais non Oh là là là 6 ans, 7 ans, 8 ans Qui joue au jeu. 8 ans qu'il joue au jeu. Et il a toujours... Le Game Sense et les mécaniques d'un cactus. C'est ouf hein C'est ouf On va aller voir qui Allez le guise, tiens, il a fait deux kills. Il a 7 ans le jeu 6. Ouais mais il jouait euh, il jouait sur PS1. Vous avez mis combien Ok, vous avez mis 4. J'ai mis 3 Non franchement tu, peux, tu dois attendre plus Tu dois attendre plus Déjà il pouvait pas se redécaler de la même façon Alors qu'il savait que le mec pouvait bah, avoir pris la ligne Au moment où il était en train de décaler Derrière il aurait dû prendre l'information quand même De pas être dans une tunnel vision D'aller voir le mec Alors qu'il savait même pas ce qui se passait au niveau du carré Il flash Ok mais derrière on va aller voir lécher le kiba On veut lui voir lécher la kiba là Bam bam bam bam, bam Il le descend le mec bah, Derrière il se replace Bam il se place derrière la kiba Bam on drone et on repart Tac tac tac tac tac, tac. Et ça il le fait pas Il est en mode voilà ce qu'il fait. Le guise. Il a un shield. Le gadget le plus pété de la défense. Et il le met pas. Mérite doit être un flemmard, je pense, c'est pas dit méchamment. Mais ouais, mais bien sûr. Ouais, ok. Bon c'est moche. Mais ça passe. Après il tient des lignes, quoi. Oh mais qu'est-ce que tu tentes ça, sérieux Oh là là, oh là là là là là là là. Ok, ça va. Son crosshair placement t'es pas mauvais, mais ah, il a un peu les placements et la logique d'un bigorneau quand même. Ok. C'est moyen, on peut pas. Le fait qu'il ait pas mis le shield, il perd un point, je suis désolé. Et derrière, on se renseigne pas, voilà. Mais il joue sérieux, il joue sérieux. C'est la base, en fait. La base, c'est 5, en fait. C'est ni bien, ni pas bien. C'est tout. Là, vous allez dire, ouais, mais il fait 3 kills. Ouais, mais il fait 3 kills parce que les gens se donnent. Il aurait pu faire 100 kills si les gens se donnaient. Et il aurait pu faire 0 kills si les gens se donnaient pas. T'es sévère. Non, je suis pas sévère, moi. Moi, je suis le mec le plus sympa de l'humanité. On va voir qui. Ok, full cam sur Nano. C'est une fierté, hein, d'avoir euh, cet accent euh, par rapport à vous autres, là, les Français, là, qui n'avaient pas d'accent. Ben voilà. Nous, c'est une fierté nationale. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, c'est une fierté. Ah, je vais me faire défoncer la gueule dans une semaine. Vas-y, j'ai pas envie de lui mettre la pression, le pauvre. Nano, on te spectre. Il est content là, il est content On le voit, les frétiments au niveau du copique On dirait un labrador qui remue la queue là oh oh. Oh oh. Est-ce que t'as vu le travers T'as vu le travers Sisca Est-ce que t'as vu le travers Hein Regarde le drone à gauche, regarde le drone à gauche Regarde le drone Je sous pression, je sous pression <rire> Il y a des mondes derrière lui oh Mais il tient bon là Oh le cross air placement Et à quoi là Il sait Il sait Oh Oh il a touché Là, il est content, là il est content. Là. Oh là là, quel joueur. Et là il croit que je suis premier degré. Je upgrade avec Buggy. Hein. Franchement, on s'est entraîné, on s'est fait des 1v1. ah bah oui, franchement. Mais vous allez pas lui mettre 7 mon gars Il pue la merde Aïe, il a fait 3 kills La mélusie, elle est débile C'est décalé elle pue du zboub, Le travers, il s'est barre Tu voyais bien derrière il est pas de... Vous êtes ouf ou quoi? Mais jamais je mets 7! Mais il y a des joueurs pros qui ont même pas eu 7 sur les Teachers, les mecs! Mais bien sûr que si, on met 7. Mais jamais de vie je mets 7! Je vais mettre une note encourageante. J'ai mis 3. C'est une note encourageante! C'est une note encourageante! Pourquoi à chaque fois on lui. Il va, il va être dégoûté, Merrick. Parce que ça manque de lead. Ça manque de lead. Ça va, hein, c'est pas déconnant, mais bon. C'est dommage, je vais pas voir juste sur la verticalité. Mary, il va pas vouloir venir, les... Y revenir, les mecs. Hein. Ah cool. Nice. En plus ils ont eu le guise. Aïe, aïe, aïe, aïe, ça va faire mal ça. Le retour. Il est magnifique ce charme, dites donc c'est <rire> le can. Ah, c'est bien. Oh, c'est pas bon ça. Le recoil control est pas bon. D'ailleurs on a perdu le montagne qui plantait j'ai l'impression en plus... Ah oh, j'ai peur, j'aimerais bien qu'il gagne. Mary, Mary, Mary mettez un round, mettez un round. Mary meurt pas, meurt pas, meurt pas. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Aïe, heureusement, le mauvais choix. Oh l'erreur Oh là là l'erreur Oh l'erreur Alro Alro et le premier round très probablement parce que clutch du AMO. C'est possible, hein, mais euh, j'y crois pas. al -ro. La note, s'il vous plaît, pour al L'idée est bonne, il va se mettre en dessous, il joue la custom, on attend, on écoute, on essaie de mettre la pression, on se donne pas, on essaie de remonter dans la CCTV, il y a une certaine logique. En revanche, bah, quitte à faire ça, j'aurais plutôt pushé 90. Même si j'aime bien aussi la logique de me dire mes potes sont toilettes, donc je vais reprendre un contrôle de l'SKS. d'abord, pour après, pourquoi pas, revenir au niveau de l'office. Mais bon... Bon, c'est un choix euh, pas forcément euh, ouf quoi. Donc il y a une logique, on prend Orix et on joue un Orix. En revanche on tombe comme du caca et du coup bah on perd un peu de crédibilité là-dessus quoi. Donc euh, je sais pas. Vous avez mis 3, j'ai mis 5 ennemis. Oui je sais, je sais. Déjà un, j'ai pris en considération un peu le clutch quand même. Ok, moi je note le joueur, pas forcément le joueur sur le route. Et après, il tombe comme une on est plus dans le domaine de l'erreur. Non, il se sent pas bien les amis, c'est pour ça qu'il est parti. Supporte hein Quelque part. Oh, tu peux pas faire ça, mec. Hein. Tu peux pas faire ça. Lui, il te voit, il décale, et c'est internet plus Rainbow Six égal t'as perdu, en fait. Hein. Oh là là. Ouais, j'aime bien ça. Hey mais c'est qui, lui Un silver avec un cerveau Oh là là, s'il si y va, il fait moins 12. Eh non <rire> Il est débile, en fait <rire> Allez, saute Dommage, l'idée était bonne, hein, mais l'exécution derrière, pas ouf, quoi. Oh là là là là là là eh, il se démerde, il se démerde, il se démerde. Il se démerde, ça va, ça va, ça va, ça va et à 4, dès que Mary part, ils mettent un round. Je veux pas être médisant, mais bon. Non, mais en soi le remove là, on peut le noter là. Arm Quad. Ça c'est très euh, Rainbow Six 2023. Hein. De profiter d'un reload, de profiter d'un sound cue, de profiter d'une perte de quelque chose quoi. Casser une ligne et pas d'être dans une logique toujours de repartir, partir, partir. J'ai perdu une case, je perds une case, je perds une case, je perds une case. Et à un moment je suis acculé sur le site. Non non. De se dire à un moment ouais j'ai perdu cette case là, mais là je sens que je peux contre-attaque quoi. Je vais casser une ligne. Ça faut le faire ça. Vous avez mis cinq. Non, on n'a pas vu AMO. Et le Guise, normalement, je pensais que ça allait être le meilleur des héros. Et en fait, il pue la zigounette. Hein. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. Ma plus grosse déception. Je me suis dit, ouais, le Guise, franchement, il va les aider. Il a l'expérience et tout. Ah oh là là, son skill, il sent la raclette. Bon, OK, il essaie de pas trop perdre son drone. Oula. OK. On vient d'utiliser deux Ace, du coup, pour ouvrir une prison qui est... Voilà. Tu sais que, vu comment elle vient de l'impact, tu sais qu'il est scapière. Rotation, pourquoi faire D'accord. Peut-être qu'on la colle quelque part. Le spray, il est pas bon. Le spray, il, il, il pue un peu du, du sgeg. Ok, petite ligne, petite ligne, sexy ça. Des cales, Oh, euh, oh c'était au niveau de la tête ça. Derrière, on sait pas trop ce qu'il fait du coup. Mais bon. Vaut mieux faire ça que mourir comme une m en croyant que t'es un bonne entrée. Au moins tu cut de la rota. D'ailleurs en revanche, bah vous êtes plus que deux. Donc là, la question va se poser. Qu'est-ce que je fais prends l'info. Bon, pas visiblement, je prends pas l'info qui, qui est autour de la porte, ce qui est, qui est un peu relou, mais bon. Je mets un drone qui est intéressant, qui est intéressant. Faut faire gaffe à droite en rentrant. Je vais planter. Pourquoi pas Ok, je plante la bombe, c'est déjà pas mal. Bon, après, je, je, je m'arrache en mode euh, voilà. Et je vais pas du tout me mettre à un endroit où je peux la jouer. Si, je réfléchis, je me dis... Attends je peux pas la joindre ici Alors que sur la fenêtre je vais avoir une ligne directe Je vais mettre à gauche parce que je suis pas si con que ça J'attends que le mec me saute sur la gueule Et je me fais défoncer parce que j'ai pas entendu L'autre qui est en train de jouer à Assassin's Creed AMO Mais ils vont gagner en plus Mais Riz Bar les mecs se transforment Bon Aemo, je vais pas être trop méchant avec lui. C'est quand même pas ouf. Hein. J'ai vu des teckels avec une meilleure capacité de réflexion. Star Paul, j'ai pas appuyé sur le bouton. Bien sûr, vous êtes en train de taper, mais il n'y a rien qui apparaît. Donc du coup, vous pouvez rien faire en fait. Vous avez mis combien 3 Ça a pas la tête, j'ai mis 1 moi. Ça pue à la merde ce qu'il a fait, ça. Euh. Aemo, désolé, mais bon, regarde pas la VOD. C'est nul. Je mets un parce que t'as droné, quoi. On va aller voir. Baggy. Ah, mais il a... Ok. Oh la ligne, oh la ligne, Baggy. Oh la ligne, Baggy. Oula, y a rien là-haut hein Ok, on va ouvrir des murs. Pourquoi c'est. Pourquoi t'en à droite Voilà, il faut... y a un moment, faut arrêter de faire échec hein Oula Ah ouais Ah ouais, c'est mieux ça. T'as l'inspecteur gadget, il s'y retrouve plus. Ah merde, c'est quoi pas... Bah oui, bah oui, c'est ça hein. Tu viens de le voir, poulet Ok, ça s'allonge, ok, ça c'est bien ça. Petit lésion là, tu l'as vu Ok, tu demandes à tes potes de tenir le truc là, puis tu ouvres. Ouais Oui Baggy Bon ça c'est un volt jump les gars, s'il vous plaît, on peut prendre deux secondes. Si vous êtes un ace, apprenez à mettre vos ace pour pas que ce soit un volt jump quoi. Et c'est extrêmement compliqué en fait, ça change le jeu hein, de devoir volt à l'intérieur. C'est tout con hein, faut juste euh, adapter la... Voilà quoi. Bah ben qui est-ce qu'il a le Flash Hider là-dessus Faut y aller, faut y aller, faut y aller Eh dommage on y va pas Et derrière on va se faire saucer la rondelle hein Baggy en hard breacher. L'idée est bonne. On ouvre le tree wall euh, derrière. On a envie de se faire un link sur le site. C'est dans le détail que ça se joue. Mais l'idée est bonne. La prise du bureau. Le fait qu'on drone. On va pas faire chèque. On se ravise. On met une clé mort à la fenêtre. Même si on s'est gouré. Euh, l'idée est bonne. Ce qu'il faut là, c'est les mécaniques. En particulier, les mécaniques de recoil control. Et... Là, sur la fin, fallait quand même y aller. Foutu pour foutu, faut pas attendre les 15 dernières secondes. Mais pas de kill, pas de kill, et le spray, vraiment, à chaque fois, c'était bam bam bam, ça monte trop au soleil, quoi. L'autre, il a mis 10, quoi. Les gars, tu vas prendre un ban là-dessus. Ok, vous avez mis 4 pour Baki, j'ai mis 3, ça fait 3 et demi quoi. Hein. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. c'est pas, pas, enfin, pas mal. Je suis trop sévère, vous pensez Ah non, mais moi, je veux le meilleur de. de, de, de voilà, quoi. De vous-même. Allez eh, 5-5, hein. Eh, dites rien, mais dès que Mary est partie, les mecs, ils se sont transformés, quoi. Incroyable. Quel fils d... Qu'est-ce qu'il fait le guise Le guise il aime capcan et Fuse, il aime ça. J'ai trop envie de rejouer cet opérateur là, voir ce que ça donne avec... Euh... Enfin de revoir... Ce euh... viseur. Qui est top player Là. en dessous allez le guise faut aller aider tes potes là on fait quelque chose oh, ils vont pas le perdre quand même t'es bien là demande à ton pote de droner. voilà fais gaffe à tes fesses le guise n'y va pas le guise n'y va pas le guise le guise Oh, la guise planter C'est tout Tiens la ligne Mais que les gars, mais qu'est-ce qui, eh, il... eh, ton père... Euh... Voilà, c'était pas dur Quand même Il avait pas besoin, tu regardes le truc, tu vois où il est le mec, tu te dis, est-ce qu'on peut planter sans qu'il ait une ligne directe sur le planteur Donc on va peut-être le jouer ou on va faire quelque chose d'autre. Est-ce que tu peux te mettre à un endroit où il aurait pas de ligne sur toi Oui bah Vas-y, essaye. Sachant qu'il n'a pas de ligne sur toi, il va devoir bouger. Je vais donc essayer d'anticiper les endroits où il va aller pour avoir une ligne sur toi. Tadam Terminé. 2v1. Le guise, c'est parti. On lui, a de... On lui a mis combien tout à l'heure Il avait 5 tout à l'heure Ah oui, c'est vrai, quand il avait pris Captain. Euh, Match point pour les héros. Incroyable ça quand même. On va aller voir Nano qui était le premier. On va lui donner une seconde chance amis. Vous avez mis combien cette fois-ci Bon oh, là j'ai pas noté du coup. 3 du coup ça lui ferait une note de 4. Une moyenne de 4 pour le Guise. Ah c'est pas génial hein, pour un mec qui joue à Rainbow Six depuis 1998 quand même. Et le Guise et il continue avec les Russes. Je pense que c'est un choix politique. Hmm. C'est un espion ton père que les gars tu penses ou quoi Oh là là, oh là là là là. Oh là là, Nano. Oh là là. Oh là là. Nano, à droite. Arrête de vous. L'autre. Eh. Non, je, je vais faire un travers. Ah, Nano, là, 0 sur 20. Mais ouais, mais ouais. Là, le move, il est débile. Hein. À la base, le travers, ok. Mais derrière, bah, tu vas le chercher, quoi. Ah, il est là pour le show, Nano. Hein, pour la participation. Ça, c'est le match le plus. Euh... À moins que. À ah, moins que rien du tout. Ah, Emo. Ah, Emo, mes clutch. Je me coupe une <rire> Deux fois. Ah, Emo. Putain, mais c'est la première fois qu'on a trop de runes, quoi. Première 8. Ouais, ouais, On regarde Alro, STP Non, je vais faire random. Hop. Le guise. Oh, putain. Vache. On tombe dessus, c'est le jeu, mais il faut Peut-être l'avant-dernier round. Ok. Ah, il joue bien, hein. Vous vous rappelez quand on a fait Frontière Le setup que je leur ai montré Tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac. Regardez-moi ça. Pas joli, ça. Ça va travailler, mais faut, faut ouvrir la triwall, non ah ouais, plutôt que de donner sa tête comme un petit up. Voilà, ça commence à ressembler à quelque chose. Bah, dans... il ouais, y a une logique en plus de venir se mettre là avec gridlock et tout. Ça fait des strats, attention. Des ying et tout. What the fuck? Mais y a une logique en plus dans leur move Oh oh Oh oh Ah ah ah ah ah Ouais t'as raison, marche là-dessus, marche là-dessus L'autre, mais, mais l'autre ici... <rire> eh, Prince of Persia l'autre euh, oui. Vous avez pas la ref Bah allez vous faire foutre il s'est jeté dans les pics, quoi. Oh là là. Pop, pop, pop. Hey, la strat, elle est propre, hein. Ils ont fait un plant avec euh, un mec au niveau du péage, avec la gridlock pour couper les rotas, pour casser les batteuses <rire> Batteuse de l'épaule, pour faire beaucoup de bruit. Plantage, bon, il l'a fait plein de défauts, mais bon, euh, voilà, quoi. De l'autre côté, on avait ouvert le tree wall en plus. Ah, franchement, ça ressemble à quelque chose, quoi. Baggy encore avec ses trous. Attends on va les voir. Baggy il aime bien les cassoles. Mais il aime bien prendre castles, mais ne pas mettre tous les cassoles. En revanche elle est deux fois au même endroit Baggy, il va refaire la même que tout à l'heure. Eh leur setup, il a de la ah ouais, bah... ah ouais mais là faut faire attention, faut respecter. Faut respecter les pauses. Ouais, ah, on se fait péter l'autre côté. Ah, attention, là ça a fait le même truc avec une osa et tout. Nano, qu'est-ce qu'il fait Il est en train de danser la carioca, la, la Il va le mettre dans le Haruni, la smoke tueur. Bon, ça va. L'idée est bonne, l'idée est bonne. Ok, on se donne pas en plus chez Nano, là. Le placement est pas mauvais Ok bon on le préchat plus du zboub. Eh, mais ils ont level up hein les, les héros Oula Nano Pas en réflexe en revanche hein Oh il y va Oh Nano Oh, oh, oh, oh tout dans l'orteil oh. oh là là oh, oh, oh, oh, Nano Oh <rire> ah, ah le tir oh, 90 degrés le truc euh. Oh la la mais c'est tendu ce match 7-7 Ok, c'était pas le, le plus gros des réflexes là, qu'on vient de voir. Hein. Le guise avec le shotgun. Et pourquoi pas oh, Ils vont pas faire exec de... exec rapide là Ça drone en dessous Mais attends, mais je vais regarder la strat là. Attends, ils sont en train de faire des trucs de ouf. Il va pas remonter par la trappe quand même, si Oh là là Oh là là Ouais. Non. Non. Non. Bah non. Ouais. Non. Non. Non. non. Non, non. Non non Ah il abandonne. <rire> ah, y Y'a le mur en face le guise comment ça peut marcher Il y a un mur tu montes, eh. tu montes et tu redescends. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe Oh la là, la là, la là, la la la Coucou Aïe ah, 1v2. Ah, contre la porte, 1v3. A few moments later. Oh là là là là là là là là là là Quel match, Quel match. Attends, je vais venir dans le chat. Il était dans son coin, souvent à certaines de fin. Bah, c'est qu'on a dit et il faisait... Enfin, pff, ouais. Putain, ils étaient quatre, les gars, on a perdu, ils étaient quatre. Ah ouais, mais ça jouait bien, là. Ouais, mais on n'a pas fait... Euh... On bafouille un peu en attaque. Non, non, il n'y a pas... Il a... mm. jouait mieux avant. Ouais. Mm. Mm. Mais c'était... c'était En défense, ça va. Franchement, en défense ça allait bien. C'est en attaque. Défend, on avait... c est, c est, c est, ça joue, mais c'est l'attaque. Mais... Euh... Non, non, non, non, je suis, je suis quand même très content de l'avancée des choses. Non, moi j'ai moi, bien aimé, il y avait des belles choses. Enfin, belles. Il y avait des choses. Meilleur. Meilleures choses. Des meilleures choses. Je sens quand même un peu de sarcasme dans le ton de la belle strat. Oui, oui, c'est oui, obligé qu'il y ait un peu de sarcasme. Mais là, il y en a des sarcasmes. Regarde le replay. Euh, <rire> le, le push, là, les Gridlock euh, qui vient se mettre euh, sur le côté. Nano qui se donne pas avec son shield de smoke. Ça joue dans des détails. Euh, non, non, il y avait des belles choses. Il y avait des choses bien pourries, mais il y avait des belles choses. Genre mon smoke qui finit sur le. Bah ouais, par exemple. bah ça, c'est le détail, ça. Après, tu pushes, après, tu tu fais le kill sur le planteur, bon t'y vas, c'est déjà pas mal. Mm. Tu le deny et tout, ça c'est bien aussi, ça c'était pas trop mal. En revanche, à ah, mo bon, faut que t'arrêtes avec les batteuses, hein, je te le dis, hein, mais bon, euh, batteuse à cog, t'as envie de rater tes kills en fait. Bah c'était c'était prévu que je prenne Capitao, mais euh, le déroulement de l'objectif ne s'est pas déroulé comme on voulait. Non, alors après, euh, Mais d'accord ok, euh... mais ça a rien à voir avec le fait que tu es toujours la batteuse sur euh, Capitao et Gridlock les mecs, elles, ça sert à rien en fait. Vous ouais vous... faut que je change peut-être, ouais, bah, je ouais, ouais, enfin. ouais. C'est sûr pour le coup. Ouais. Non non autrement c'était pas trop mal. Tu trouves pas que... Joue mieux quand même? Mieux. Ah, ça peut pas être pire. Hein. Ouais, voilà, c'est à dire qu'on partait quand même d'un niveau assez bas quand même. Tu combien en note? <rire> On peut pas descendre en dessous de 1. De toute façon. On ne peut pas descendre en dessous de 1, sache-le. Ben, tu m'as mis combien, sérieux Je sais plus. <rire> bah okay. après, euh, il suffit qu'on tombe sur l'un de tes mauvais rounds, hein, euh, voilà quoi. Non, quand tu m'as dit on te speck, bah ben, j'ai fait un bon round, là. Un bon round. Ben, j'ai tenu l'armurerie, je leur ai fait perdre deux minutes au moins, j'ai fait deux kills. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est bien, Nano. C'est bien. J'adore. Chacun a son rôle. Chacun son, à, son, à son rythme. L'important, c'est oui, d'y aller à son rythme. Bon, moi, je suis content. J'en ai collé une belle à Mary puisqu'il m'en avait collé deux. J'ai eu ma revenge. <rire> Bien joué Naemo aussi, bien joué <rire> les deux. Là, vous, vous deux parti, là. Je... Ouais, oh, sait pourquoi il est parti, Mary, au fait Ça n'allait pas, ça n'allait pas. Ah, il... Genre, santé quoi. Ah, ah, nous, Mary, si tu nous écoutes. Ouais, il est mort, ouais. t'inquiète. J'étais fier de moi et oui, tout. Oui, oui. Hein. Ah bah oui, on voyait oh. de toute façon dans ton aim, tu frétillais comme un labrador. Ouais, là, tu c'est devenu tout dur à un hein, moment donné. Oula! <rire> <rire> <Okay>. <rire> Oula! Allez! <rire> bonne Il soirée. Il va planter le bifu, mais pas sur la map. Bonne bisous Allez, ciao, bonne soirée. Allez, bisous, bisous, ciao. les bisous, Français. ciao, ciao. ciao.